La lettre O, minuscule. On fait un petit cercle comme ceci, comme cela. Et voilà, la lettre O, minuscule, est une lettre simple comme ça. Tra la la la la Merci. Merci La lettre O majuscule. On fait un très grand cercle, comme ceci et comme cela et voilà. C'était amusant, le O majuscule est charmant. Oh, merci, merci. Oh! Oh. oh, oh, la lettre, oh, oh, me fait penser aux olives et aux petits oignons et aux oranges à une omelette ordinaire. Oh, oh, oh que j'ai faim, j'ai une faim d'ogre. Oh, oh, oh, oh, merci, merci. La lettre... Oh Oh, comme dans l'océan Oiseau, ongles, oeufs, olives, oh, oranges La lettre O, la lettre O, la lettre O oh, oh, oh. Merci <rires>